Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous vend les sextoys comme, ah, vous avez du mal à avoir un orgasme ou votre vie sexuelle manque un petit peu de piment, ah, achetez ce super sextoy, hyper vibration, achetez-ci, achetez-ça, ça va révolutionner votre vie intime. Et c'est là, en partie, où ça me pose un problème. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais faire un unboxing sextoy ou vous présenter le dernier truc parce que mon travail, c'est l'intime. Et tout ça, ça peut être chouette. Mais c'est pas la solution à nos problèmes relationnels, à nos problèmes intimes, à quand on n'a pas le plaisir, la joie, la jouissance qu'on a envie d'avoir dans sa sexualité. La solution, c'est pas quelque chose d'extérieur, d'externe. C'est pas un objet. C'est pas un truc qui vibre fort et qui fait ci et ça. Ou... Ça vient, ça doit venir de l'intérieur de nous. Parce que l'intime, justement, c'est intime. Ça vient de nous, de l'intérieur de nous. Comment est-ce que quelque chose d'extérieur pourrait répondre à une problématique qui vient de l'intérieur Et donc, dans cette première vidéo, parce que je vais faire d'autres vidéos sur les sextoys, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Mais dans cette vidéo, ce que j'ai vraiment envie de vous communiquer, c'est si vous n'avez pas le plaisir, l'intimité que vous voulez, au lieu d'essayer d'aller chercher à l'extérieur quelle lingerie, quel sextoy, quelle position, quel truc, truc, truc on peut rajouter, de venir regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui me fait peur Est-ce que je me sens obligée de quelque chose Parce que l'obligation, c'est l'opposé du désir. Si on se sent obligé parce que ça fait tant de temps ou parce qu'on se sent responsable du plaisir de l'autre, de ci, de ça... Ben, on ne va pas pouvoir avoir accès à son plaisir, son désir. Et donc, je vous invite à retourner la question et à dire, ben, si ça vient de l'intérieur de moi, ou dans notre couple, avec mon partenaire, de quoi est-ce que j'ai envie et besoin pour me sentir proche, pour, pour que ça vibre, pour que ça soit excitant Pas qu'est-ce que je vais rajouter. Parce que je pense qu'on peut utiliser des sextoys à partir du moment où votre vie sexuelle est incroyable, juste incroyable. Oh mon dieu, absolument génialissime et c'est où et à chaque fois vous découvrez de nouvelles sensations, de nouveaux plaisirs, vous apprenez à chaque fois, vous, vous allez plus loin, vous découvrez et il y a vraiment une richesse intérieure. À partir de là, on peut explorer d'autres choses mais pas en solution à quelque chose qui ne va pas. Et je vous dis tout ça, parce que je viens de finir la rédaction de mon e-book gratuit en ligne qui s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle. Et mon approche, c'est vraiment de, au lieu d'essayer de mieux se conformer à ce modèle, d'essayer de rajouter des choses pour que ça marche mieux, d'apprendre à faire différemment, de se poser les questions pour nourrir sa vie sexuelle de l'intérieur. Donc vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous pour télécharger gratuitement cet e-book qui vous donnera plein d'informations sur une nouvelle manière de faire du sexe qui va vraiment vous remplir de l'intérieur. Parce que c'est ça mon but, c'est que vous soyez heureux, épanoui, et qu'il y ait un espèce de sentiment de respiration, soulagement. Ah ça a du sens, ah je comprends mieux, plutôt que d'essayer d'aller dans une frénésie de plus, plus, plus.